On est bien on se comme ça, On ça pas les alors, le projet LIB, c'est une rencontre entre euh, le CHU Lille, euh, le centre national Préciable, l'association APESAL et l'association préves santé -Main. Alors On propose aux familles un programme qui est très complet, très riche, à la fois en psychomotricité, euh, en alimentation, également avec des ateliers de psychopédagogie et des ateliers de sophrologie. L'objectif de tout ça, c'est pour les enfants d'apprendre, d'apprendre de nouvelles connaissances pour comment bien grandir, de développer de nouvelles compétences, euh, acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoir être qui vont les aider à bien grandir et puis qui, on l'espère, vont leur permettre aussi quand ils seront à l'âge ado, de faire des choix éclairés. On a commencé euh, à observer euh, des, les premiers effets du programme, alors qu'ils se concrétisent par des changements au niveau de l'alimentation, des changements au niveau de l'école, avec des meilleures scolarités, une meilleure, euh, un meilleur relationnel avec euh, d'autres enfants, euh, des changements au niveau de la gestion du sommeil des écrans, mais également au niveau de euh, tout ce qui est euh, gestion émotionnelle. C'est vraiment un programme d'éducation pour la santé. C'est un programme qui ne stigmatise pas, c'est un programme qui est riche, qui permet euh, aux enfants, aux parents euh, de, de développer, de découvrir, euh, de faire des expériences et d'être plus riches et de euh, comment développer des compétences pour la santé de demain mauvaises bon, habitudes, ça se prend très très vite et déjà là, euh, ça a été dur quand même, hein. je ne veux pas dire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est des petites choses à changer au quotidien qui se font progressivement. J'avais besoin aussi d'être accompagnée, donc là le fait de faire des rendez-vous avec elle et d'avoir un suivi sur le long terme, euh, c'est motivant pour tout le monde. Elle commence à adopter des bonnes habitudes et des bons réflexes alimentaires j'ai pas mis.